Oui ce jeu est absolument excellent Et bien salut à toutes et à tous les amis J'espère que vous allez tous très bien dans la même compagnie On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle courte vidéo Sur le jeu X-Defiant Je suis très heureux les amis de vous proposer ce petit gameplay Alors attention tout de même euh, Aucune prétention sur ce gameplay vous allez le voir Je fais pas un score de dingue Mais justement c'est un gameplay que je trouve assez satisfaisant Parce que ben, ça vous montre un petit peu Les possibilités du jeu euh, Voilà enchaîner les kills sans mourir Alors vous allez voir au début de la game je vais avoir du mal à rentrer dedans Mais par la suite je vais faire des enchaînements assez sympa, on se retrouve aujourd'hui à New York sur une map euh, qui s'appelle Times Square, si je dis pas de bêtises bah le Times Square bien sûr à New York, regardez le subway c'est bon ça, le mode de jeu c'est de l'escorte, donc euh, c'est un jeu évidemment qu'on retrouve, euh, un mode de jeu qu'on retrouve sur beaucoup d'autres jeux, hein, notamment sur Call of, vous savez que ma référence c'est Call of, en tout cas ma référence jusqu'à aujourd'hui puisque je commence à m'en détacher de ouf grâce à ce nouveau jeu qui est absolument incroyable et je pèse mes mots, on va en débattre évidemment chacun son avis encore une fois, j'ai vu vos commentaires sur la précédente vidéo et ça m'a fait plaisir. Escorte donc le but du jeu, voyez le robot, voilà il faut l'escorter donc jusqu'à la fin, sachant qu'il y a des phases de checkpoint, euh, donc plus on va l'emmener loin, à un moment donné on aura un checkpoint c'est à dire que si on meurt eh bien, il faut refaire toute la route, etc. J'ai pris euh, également euh, une autre faction cette fois-ci. Vous euh, voyez, j'ai pris la faction euh, Phantoms, alias euh, les soldats du Turfu. Donc qui me permet de poser une barrière magnétique et qui me permet de me protéger. Alors c'est vraiment une autre façon de jouer, c'est très sympa parce que... Ben... à chaque fois, je prenais euh, Libertad et donc ça me permettait de me soigner. Hein. Euh, référence à Far Cry 6, j'avais des soins. Euh, là, l'avantage, c'est que ça peut permettre à tout le monde de pouvoir se... sécuriser derrière un mur sachant qu'on peut tirer à travers le mur et les ennemis peuvent pas. Mais ça dure que 5-8 secondes, tu vois. Mais c'est assez, euh, assez sympa vous allez voir ça va pas mal m'aider Je joue avec une AK-47 Plutôt sympa et vous allez voir les enchaînements euh, de, de kills qui vont être assez sympas Donc voilà on escorte le paquet euh, Et c'est plutôt plaisant J'aime beaucoup ce jeu, j'aime beaucoup ce jeu, et je voulais revenir sur un commentaire, euh, quelqu'un qui disait, oui, ben voilà, euh, c'est comme beaucoup de FPS et ci et ça, donc ça c'est réel, hein. je veux dire, euh, chacun essaye de faire sa place et c'est assez terrible. Euh, D'ailleurs, faites pas attention, j'ai un bug, mon pseudo ne s'affiche pas sur ce gameplay. Voilà, donc sachez que le seul connard qui n'a pas de pseudo, c'est moi, hein, sachez-le. Euh, donc vous voyez, là, à chaque fois, on respawn à l'autre bout de la map, il faut remarcher et ci et ça, et puis par la suite, on aura les checkpoints. Euh, le jeu ressemble à Apex, selon certaines personnes, alors... Justement, c'est ça ce qui m'éclate, c'est que au contraire, euh, Apex, je n'arrive pas à jouer. Je déteste Apex, j'en suis absolument désolé, je n'aime pas du tout le gameplay. Et je peux vous dire que XDefiant n'a pas du tout le gameplay de Apex, ou alors c'est que je suis sacrément, euh, bah excusez-moi, mais je n'ai pas la même sensibilité visiblement. Euh, pour moi, le gameplay ressemble plus à un gameplay Call of, et c'est un plaisir. Euh, je sais pas, je me sens beaucoup plus libre de mes mouvements Et je me sens plus sur un call-off et, et ça fait du bien Là où Apex, euh, je sais pas, je me sens un petit peu mal euh, J'ai du mal avec Apex pour être honnête Mais par contre, euh, voilà, libre à chacun D'avoir son ressenti justement A partir de là, vous voyez, je vais faire des petits enchaînements Ça va être assez sympa hein. euh, et, et, et vraiment, ce jeu promet d'être une, une petite pépite euh je m'éclate, je me suis rarement éclaté aussi longtemps sur la durée, je veux dire. La dernière fois que je me suis éclaté comme ça, c'était à la bêta de Call of Duty MW2 2022. Euh, J'espère qu'on ne sera pas autant déçu quand le jeu sera sorti publiquement. Mais en tout cas, là, c'est vraiment, vraiment une pépite. Je vous laisse un petit peu apprécier. A noter, évidemment, qu'on gagne cette partie. Ce qui est assez excellent, c'est qu'à chaque fois qu'on fait de l'escorte et que je me retrouve dans l'équipe d'en face... On gagne aussi. Donc euh, en fait, peu importe dans quelle équipe je vais, on gagne. Oh, il faut se poser les bonnes questions. Moi hein. je rigole. <rire> je rigole, je me la pétais. Euh, non mais voilà, mais en tout cas, c'est vraiment un plaisir. Euh, J'aime beaucoup euh, la façon de jouer, donc c'est plus ma cam'. Euh, c'est vraiment ma cam et donc c'est pour ça, c'est peut-être pas la cam à tout le monde, il y en a qui vont pas apprécier, c'est tout à fait normal, c'est le principe d'un jeu, c'est qu'il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer, libre à vous de, de commenter, mais voilà, je vais essayer de vous proposer euh, vraiment d'autres contenus sur ce jeu, pour le coup, parce qu'il y a de quoi faire, les maps sont vraiment géniales, les, euh, les factions sont plutôt sympas, leurs pouvoirs du coup sont vraiment cool, euh, assez équilibrés je trouve pour le moment en tout cas, et les modes de jeu, bah écoutez, il y en a que 4 mais euh, ça fait le taf pour le moment puisque c'est une bêta. Donc, euh, donc vraiment vraiment sympa et pour le moment ça détrône pas mal de jeux qui sont dans la compète j'ai envie de vous dire. Donc à voir par la suite en tout cas. Moi j'ai envie de vous dire que on se quitte sur une belle petite victoire. Je finis pas premier de la partie. Vous allez voir que le premier de la partie il a fait un beau jeu de mots dans son pseudo, j'aime beaucoup. Mais euh, mais en tout cas vraiment sympa, j'ai hâte de vous lire encore une fois en commentaire, dites-moi ce que, ce que vous en pensez de ce jeu, si vous avez accès au jeu également, euh, voilà. dites-moi un petit peu euh, voilà, sans, sans reproduire ce que euh, vous avez déjà vu sur les réseaux. Hein. N'essayez pas de faire comme vos youtubeurs préférés qui disent que ce jeu c'est de la merde. Voilà, soyez un petit peu euh, un petit peu euh, objectif. Euh, voilà, ma bite a gagné. <rire> Allez, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Elle était courte, hein, le gameplay était assez rapide justement, on a gagné en 2-2. Voilà pour être très honnête. Très bientôt des prochains gameplays avec un petit peu plus de score et des maps très intéressantes. N'oubliez pas le like ou le dislike et le commentaire. Salut